Coucou YouTube Est-ce que tu te souviens du Strela Une des premières armes qu'on a eues sur Modern Warfare. Vous allez voir qu'elle est extrêmement OP, mais personne s'en sert. Like, commente et kiffe. Ah, et abonne-toi, chacal. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, j'étais un peu en mode, mais <rire> que quelqu'un brande cet homme, tu vois. Allez, Titi, Waza. Au revoir. Et les ultras J'ai une question. À l'event euh, Warzone, imaginez quelqu'un qui est invité, qui d'habitude a 9,5 de ratio, soit 3 fois mon ratio à moi, mais qui sur l'event fait euh, grosso modo, euh, on va dire 4 kills, avec un ratio de 0,10 à 0,20. Qu'est-ce que vous en penseriez, chat C'est une question euh, complètement par hasard. C'est pour un pote. Suite à vos réponses, la chocorps a inspecté et rendra son verdict demain. Enfin, demain. Mais tu vas où Mais mec, je voulais t'exécuter, arrête Attends, Tiens ça. Mais arrête Mais, mais, mais t'es débile ou quoi, frérot Le... Alors ça, c'est pas... Sans Zanso est chez moi, les gars. Un second. Tu hmm. ne sais pas qui je suis Ast astrotoane. Il est marrant ce, ce missile les gars C'est un stray-là. C'est pas très doux comme arme Mais ça fait le taf oh, Je me demande trop si ça marche C'est à dire que ça va dégager un truc toxique là-haut Oh putain les gars j'ai le quinfus Mais non, Astroloan, encore toi Dis-moi c'est ça que tu voulais faire ou pas frère Putain. Je te parle depuis 30 minutes, quand atomiser les bâtards. Il a encore du shield, apparemment. Sinon, après, j'aime bien les chanter. J'aime bien les faire du maquillage avec Gilles. J'aime bien euh, jouer aux Sims. Faire euh, faire mon mec du 78. J'aime plein de trucs. Vous avez pu le constater aux AD20. Oh, je suis mort. Je suis mort au pire moment, je crois. Alors, euh Danny Boy, on kiffe camper. Je veux pas faire ça, quand même. <rire> Comment il a dû chier dessus cet enculé? <rire> en gros, moi à sa place, j'aurais noirci mon fut. Hein. Putain de génie Il pensait que j'étais un pigeon J'étais un godelin, frérot Elle était marrante cette partie chat, hein Hey GG man, nice fight. Elles partent à une vitesse les roquettes, la mort vient du ciel chat. On le rappellera toujours, la mort vient du ciel.